<sharp> All <inhale> right. une invitation, euh, parce que c'est le début de ma vie, ma naissance professionnelle est ici, après ma thèse sur les sur les oiseaux de mer, et, euh, et, et j'ai passé énormément de très grands moments euh, dans, dans la phase de construction, et, puis là, et, de, et, et la première partie de l'histoire de saint -Otobis. et, et, voilà, et ça, ça reste des moments extraordinaires, et je suis très content de revoir plein de têtes connues, et et beaucoup de plaisir de vous raconter ce qu'on fait maintenant euh, depuis, une, depuis La Rochelle en, en collaboration avec l'agence des armes marines protégées. Merci pour ça. Alors, je vais essayer de retrouver le fichier. À, à deux voix avec Pierre et on va essayer de pas se. Euh, se de et donc on de... Alors en fait ce qu'on qu va vous raconter donc c'est euh, le programme Rémoir. Vous allez voir c'est euh, c'est une histoire, c'est des résultats scientifiques, c'est aussi une aventure qui a démarré euh, dès les débuts de l'Agence des aires marines protégées. Elle a été créée en, par la loi de 2006 donc elle a vu le jour disons au printemps 2007. Et c'est quelque chose qui a été lancé euh, ben, dès le mois de novembre. On a commencé à, à discuter du lancement de ce projet-là en novembre 2007. Et puis euh, ça a commencé en téléphonant l'aéroport d'Ipava en disant « Voilà, j'aimerais bien faire une campagne aux Antilles avec des avions. Est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a des autorisations pour ça ?» Depuis, vous allez voir que pas mal de chemins et pas mal d'heures de vol ont été parcourus. Et donc on va vous raconter ça. On va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer comment, on va vous expliquer ce qu'on a vu, on va vous expliquer, c'est plus important presque, la suite. Donc voilà, ça devrait durer à peu près une petite heure. Et au milieu, enfin, disons 50 minutes d'exposé et au milieu il y aura 12-13 minutes de film qui permettront de souffler un peu, puis de, de, de réviser un peu ce dont on a parlé, de synthétiser, puis on reprendra la suite. Voilà. Donc je vais commencer. Euh, alors, rémois, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas, euh, pas un terme polynésien, c'est pas une espèce critique. Non, ça veut simplement dire recensement de la mégafaune marine par observation aérienne. Au début, ça s'appelait exocète. C'est le poisson volant, mais ça aussi, ça avait une connotation un peu militaire. Donc, euh, on a décidé de l'appeler rémois. Voilà. Donc, euh, les origines et les objectifs de ce projet, en fait, euh, donc... Euh, on va s'intéresser plutôt aux eaux ultramarines. On ne va pas s'intéresser à la métropole. Parce y a des questions. On en parlera un petit peu. On va donc parler surtout de ce qui se passe Caraïbes, Guyane, Sud-Ouest-Océan Indien, Polynésie et euh, Sud-Ouest de l'océan Pacifique. Alors, le contexte, en fait, vous le savez sûrement on peut le répéter, euh, la France a euh, autorité sur 11 millions de kilomètres carrés. C'est le total de sa zone exclusive économique, la ZEE, une responsabilité. Alors, elle peut exercer des droits, mais elle a aussi des responsabilités à exercer, notamment euh, sur la qualité du milieu marin, hein, la protection du milieu marin. Donc, euh, ce que vous voyez sur cette carte en bleu, c'est les ZEE. Hein, donc, c'est les zones exclusives économiques qui sont rattachées euh, aux différents archipels. Vous voyez donc euh, la Polynésie française. Ensuite, vous voyez euh, plus à l'est euh, euh, ce qu'on appelle les îles éparses de part et d'autre. Plutôt dans le canal du Mozambique, donc entre ici voilà, entre Madagascar et l'Afrique. Ici, vous voyez les zones bleues, il y a des petites îles, puis il y a aussi Mayotte. Et puis à côté, vous avez euh, la Réunion. Voilà. Ensuite, vous avez la Nouvelle-Calédonie, et Wallis et Futuna, qui est ici. Et puis euh, les Antilles, et la Guyane, et puis Cliperton. Et en fait, là, on voit que la z ZEE de Métropole, elle est euh, très très petite par rapport à ces 11 millions de kilomètres carrés. Et ce qui va nous intéresser, c'est toute cette zone-là. Alors, euh, responsabilité, mais responsabilité sur quoi 11 millions de kilomètres carrés Qu'est-ce qu'on connaît sur 11 millions de kilomètres carrés On connaît pas mal de choses dans la zone côtière, dans le peu profond, mais dans le dans ce qui est plus au large. Et puis les fonds, généralement, dépassent vite de 3 mm. mètres. On connaît pas grand-chose. On connaît pas grand-chose. Donc on a euh, des connaissances euh, euh, extrêmement limitées. Et donc il va falloir trouver quelque chose pour, à une échelle régionale, avoir euh, quelques connaissances sur ce milieu marin, sur les écosystèmes et son état de santé. C'est un peu ambitieux, avant de décider de faire quelque chose. Donc, euh, voilà, un patrimoine naturel et des écosystèmes, alors effectivement, il faut exercer des choses, mais des connaissances très, très limitées, et notamment pour la zone du large. Très, très vite, en fait, on a peu de connaissances. Et l'océanographie classique travaille effectivement souvent à grande profondeur, mais elle va travailler sur des chantiers elle va revenir régulièrement pour étudier des processus. Elle fait beaucoup moins d'exploration qu'avant, et donc euh, nos connaissances restent très limitées. Donc le problème posé, qui était posé euh, dès le début, c'était, euh, bon, 11 millions de kilomètres carrés, il faut qu'on trouve un truc euh, qui soit facile à mettre en œuvre, enfin relativement facile, pas trop coûteux, qu'on puisse reproduire et qui puisse augmenter notre connaissance des espèces et qu'on puisse euh, envisager un suivi des évolutions d'écosystèmes. Il ne suffisait pas d'aller le voir, il, il fallait aussi voir comment il évoluait avec le changement climatique et faire différentes choses, pouvoir revenir au cours du temps. Donc l'idée, très vite, ça a été de dire, bah, on va travailler sur les prédateurs supérieurs, ils sont en haut de la chaîne alimentaire, et puis c'est des espèces patrimoniales qui sont protégées par des conventions internationales, il y a un paquet de conventions euh, dont la France est partie, qui oblige à protéger ces espèces. Donc voilà, on fait deux coups en fait, euh, on règle la question de la distribution des espèces patrimoniales, et puis en même temps, le fait qu'il soit là ou pas là, etc., ça va nous renseigner donc sur, euh, euh, sur la connaissance de l'écosystème sous-geste. Donc les objectifs généraux de ce programme, c'était donc de réaliser un état des lieux instantané. Alors instantané, ça veut dire quoi Instantané, euh, à ces échelles-là, ça veut dire que sur une ZEE, on va avoir une image en quelques mois, en 2-3 mois. Si on le faisait par bateau, ça serait beaucoup plus long. On en reviendra avec les taux de détection dont parlera euh, Vincent. Euh, ah, pour la Polynésie ça prenait 2-3 ans donc on commençait à un endroit et puis au bout de 2-3 ans on arrivait enfin en, en ayant passé différentes saisons etc. donc ça n'avait pas de sens on ne pouvait pas travailler comme ça donc il fallait pouvoir travailler et obtenir des résultats à l'échelle d'une saison identifier aussi les zones de plus forte densité ou de forte diversité biologique parce qu'il y a la quantité de mammifères marins et aussi la diversité des espèces de mammifères marins et puis les oiseaux c'est aussi des prédateurs supérieurs et puis la même chose pour les oiseaux répertorier les activités humaines donc pêche, trafic maritime, déchets, c'était pas mal aussi, ça permettait d'avoir euh, bah, les, les contraintes qui s'exercent sur ce milieu et qui peuvent intervenir sur cette qualité. Donc établir une situation de référence pour le suivi à long terme. Donc pour contribuer à l'identification des zones prioritaires de conservation, c'est quand même le boulot de l'agence, donc d'identifier des zones sur lesquelles il va y avoir des actions de protection et de gestion du milieu marin. D'apporter des informations sur la qualité du milieu marin, et aussi d'informer et de transmettre. Alors donc, euh, voilà, toute, toute l'astuce, elle est là, est, on va travailler donc euh, à regarder ce qui se passe ici. Alors voilà, c'est une magnifique frégate, hein, qui regarde ça, de manière un peu dubitatif, mais en fait, elle sait très bien ce qui s'y passe, donc elle, elle va euh, croquer des poissons en surface, et des poissons volants ou autres, et puis, euh, en profondeur, il y a plein de choses qui se passent, la tortue qui va manger de la méduse, euh, le cachalot qui va manger euh, des poulpes, etc. Donc, différents poissons vont... Enfin, toute cette chaîne alimentaire qui est sous-jacente. Donc, euh, s'ils sont là, eh c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils trouvent des conditions de vie qui sont satisfaisantes. La première des conditions de vie, c'est la nourriture qui soit accessible et suffisante. Donc, euh, ça a commencé euh, une préparation de campagne, et il y en a eu plusieurs, en fait, on en a fait une par zone. C'est quelque chose d'assez long, avec... Euh, quand est-ce qu'on va le faire Donc, on va le faire par avion, on va vous expliquer comment. Il va falloir trouver... Euh, Disons les saisons les meilleures, voire dans certains cas les moins pires, c'est-à-dire que les avions puissent voler et qu'on puisse faire une observation correcte, trouver des avions, régler le problème des réglementations et des autorisations. Maintenant, on sait faire. On a bien travaillé depuis les aventures de fin 2007. Puis il y a toute une préparation scientifique de recruter des observateurs, d'assurer leur formation les stratégies de survol, formation des observateurs, et donc, euh, et plus de présenter sur place la campagne, et de, je vais donc laisser la parole à, à Vincent, qui va vous expliquer comment on fait. Alors, avant de pour conclure, donc, euh, toute la zone qui a été étudiée, c'est celle qui est indiquée par le rectangle, voilà. donc c'est toutes les eaux ultramarines, euh, tropicales, françaises. Donc c'est toutes les tâches, euh, ici en rouge, des hein, plus en bleu, voilà, qui sont indiquées dans ce rectangle. Donc c'est notre zone de travail. Vous voyez ici, donc antille guyane euh, ce qui s'est passé dans l'océan Indien en haut à droite, ce qui s'est passé en Polynésie, et puis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, avec euh, des distances conséquentes. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent maintenant, qui va vous expliquer le protocole d'observation et les premiers résultats. Voilà, donc vous avez vu euh, l'ampleur euh, de, la, de la zone d'étude. Euh, je reviens juste brièvement là-dessus, pour juste préciser, donc on a, on a commencé cette région-là euh, en, en 2008, après on a fait ça en 2009, ça en 2010, en 2012 on, était, on faisait la même chose mais euh, en métropole, et cet, cet hiver, là, en, 2013, en 2014, on finissait cette région-là. Donc on a, fait, on a fini le tour, euh, un premier tour de l'ensemble de ces zones-là. Je reviendrai un petit peu après sur les boîtes qui sont là, qui sont une partie du plan d'échantillonnage. Alors, de quoi il s'agit Donc on, a, on travaille en avion, on va voir tout à l'heure les détails, et on cherche, euh, ce sont des observations visuelles. Donc, euh, le, on n'a pas de détecteur ou d'appareillage qui enregistre quoi que ce soit, ce sont des observateurs qui, par leurs yeux, identifient des objets. Et parmi ces objets, il y a toute une catégorie, enfin tout un ensemble de. D'organismes, donc des oiseaux, euh, des cétacés, des tortues, euh, des euh, requins et raies, des, des activités humaines et quelque chose qui n'est pas représenté là, mais qu'on a aussi beaucoup compté, c'est macro macrodéchets. Donc euh, des macrodéchets jusqu'à la taille d'une bouteille plastique à peu près. Euh, pour euh, organiser l'échantillonnage, on, on définit des, euh, ce qu'on appelle dans notre jargon des strates. Donc. Euh, des sous-ensembles de la zone d'étude, qui vont être définis par les, les grands ensembles de profondeur. Donc là, on voit la profondeur des océans, là, et on voit que depuis la côte, euh, la, la profondeur descend jusqu'à environ 200 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle le plateau continental. Puis après, il y a des, des zones de pente, on appelle les pentes, ou le talus. Et puis après, des zones profondes, qui sont la zone océanique, dans laquelle il peut y avoir, ou pas, euh, des monts sous-marins donc notre ratification d'échantillonnage elle va être surtout selon ces trois catégories donc euh, du plateau, de la pente et le, du large, du océanique et puis euh, on a un avion qui fait des lignes au-dessus de ça et qui observe à la verticale ce qui se passe voilà alors on a donc cet avion là il va faire des lignes, on va voir tout à l'heure et on a des observateurs qui sont dedans qui regardent à la verticale et qui note ce qu'il y a en dessous en notant la distance des objets observés par rapport à la route, du navire, la route de l'avion. Alors l'avion, tout ça est très standardisé, il y a une altitude très standardisée, ça c'est environ 200 mètres, une vitesse très standardisée, environ 180 km h on a, des observateurs, on a deux observateurs de part et d'autre de l'avion. Ils regardent dans un hublobule, chacun. On a un de son côté. Donc ça veut dire qu'ils peuvent regarder vraiment à la verticale sous l'avion. On voit les deux observateurs ici, là. Et on a un navigateur ou un, un chef de mission euh, qui enregistre les données qu'il reçoit par euh, les, euh, les casques ici. Donc les trois personnes, ou des fois plus, sont en connexion permanente pour enregistrer euh, immédiatement tout ce qui est observé. Imaginez que chaque. Euh, compte tenu de la vitesse de l'avion, de sa hauteur, etc., chaque objet euh, qui est visible en surface euh, doit être identifié, dénombré et positionné par rapport à la route en environ 4 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut être euh, extrêmement concentré et que euh, eh bien, parfois on doit faire des compromis on ne peut pas forcément toujours identifier tout jusqu'à l'espèce. Il euh, y a des regroupements qui sont faits, enfin, il voilà, y a une sorte de compromis à faire pour standardiser le plus possible euh, l'observation. Alors voilà. Après, on va découper la zone d'étude, ici c'est l'exemple des Antilles, en, en entités, en sous-ensembles, qui sont des, des strates d'habitat. Donc là, c'est l'océanique, la partie océanique de l'Atlantique, la partie de pente de côté Atlantique, et la partie de pente côté Caraïbes. Et à l'intérieur de ça, on va faire un plan de vol qu'on voit ici, là, qu'on va couvrir euh, en général au moins deux fois, parfois plus. Voilà, et tout ça et le volume, de, volume de horaire d'effort de, d'observation qu'on va mettre dans chacune de ces boîtes. On va essayer de le dimensionner pour permettre que les principaux groupes de cétacés soient suffisamment observés pour permettre de faire des analyses derrière. Voilà, donc là, juste quelques images pour se rendre compte du travail. Donc, vous imaginez, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais des vols comme ça, ça peut durer quelques heures, de, enfin, de, de, mettons de 2 à 3 heures jusqu'à... Des très longs vols de 8 heures par exemple. Donc, 8 heures dans un petit avion comme ça, regardez, euh, ça donne vite le torticolis quand même. Et donc euh, euh, il y a tout un aspect de, de, de maintenir la vigilance euh, qui est très important à considérer. Et ça permet de voir des choses comme ça. Donc là on voit un, un groupe de dauphins, un très grand groupe de dauphins de Fraser. Euh, en Nouvelle-Calédonie, bon, là, on le voit exceptionnellement bien, mais il faut se rendre compte que très souvent, l'observation est extrêmement fugace et c'est difficile. Euh, voilà, Ce n'est pas toujours très spectaculaire quand même. Voilà. Et là, on voit euh, un des observateurs aussi qui euh, est à, à l'enregistrement des données. Et on, pour, pour faire en sorte que tout le monde, enfin euh, de maintenir la vigilance de tout le monde, on fait tourner les observateurs et le navigateur euh, toutes les heures ou deux heures. De manière à ce que, d'une part, il change de position, il se détende un peu les muscles du cou, et puis qu'en changeant d'activité, euh, il peut se remobiliser et, voilà, et, et maintenir sa, sa, sa vigilance. Alors, toutes bah, ces données très standardisées, euh, ça sert à quoi Et qu -ce que, quel genre d'analyse on fait derrière euh, Donc, voilà, quelques éléments là, sur les analyses de données. Je vais essayer de ne pas être trop. Euh, euh, trop technique, d'abord parce que je ne serais pas capable, parce que ce n'est pas, pas dans mon domaine de compétences, mais je peux quand même expliquer ce que font les gens dans l'équipe. Alors toujours sur l'exemple de ant, des Antilles et de la Guyane, <coughs> les données qui sont collectées, c'est des espèces, des nombres, et, euh, et après on cherche à en, en, en, en déduire des distributions, euh, c'est-à-dire des répartitions. Tout ça pour mettre en évidence des zones qui sont importantes pour la conservation. Alors, voilà les zones qui ont été échantillonnées. Euh, 8000 km d'efforts euh, dans cette zone-là, presque 8000 ici. Alors, je ne sais pas si ça vous semble beaucoup. Euh, maintenant, on s'est rendu, rendu compte que ce n'était pas très... Ce n'était pas tout à fait suffisant compte tenu des faibles densités qui sont là. Et, et sur, vous allez voir sur les autres régions, les grandes régions suivantes, on a fait dans l'océan Indien, en Polynésie. On est plutôt sur des chiffres de 80 000, 100 000 km parcourus pour une grande région, dont des efforts beaucoup plus grands. Ensuite, un critère très important dans, dans l'observation, c'est l'état de la mer. Donc, pour bien voir, parce qu'on voit les animaux qui sont en surface, on voit aussi ceux qui sont légèrement sous la surface et pour être sûr de les voir toujours dans les conditions les plus standardisées, eh bien, il faut que l'état de la mer soit standardisé. Donc, euh, on, on choisit euh, d'abord une saison qui est favorable. Et donc, pour que l'état de la mer soit bon, eh bien, il faut en général que ce soit la saison où le vent est le plus faible. Et puis, au cours de, des, des mois de campagne, eh bien, on va choisir aussi les créneaux horaires les plus favorables. Donc, on peut être dans une région euh, en, pleine, euh, en pleine campagne en enfin, pleine campagne d'observation, mais si le vent est trop élevé et dépasse euh, 4, eh bien, on ne va pas voler. Et On va attendre qu'il descende idéalement vers euh, 1 ou 2, ce qui, parfois, peut être assez, euh, assez rare. Et donc, là, vous voyez deux, deux cartes qui représentent les conditions de vent euh, et d'état de la mer aux Antilles, plutôt élevées. On voit des couleurs bleu-vert, donc, c'est-à-dire souvent vers 3-4, donc à la limite du, de l'observable, en fait. Alors qu'en Guyane, ici, on était plutôt vers 1, donc euh, calme plat et donc des conditions d'observation très supérieures. Donc on essaye de standardiser ça le maximum. Ça permet ensuite d'avoir des, des nombres, bon, là je ne rentre pas dans le détail, mais donc des nombres d'oiseaux, des nombres de cétacés, mais aussi des nombres de tortues, etc. Pour différents territoires. De faire des choses toutes simples, du genre des compositions, comme ça, mais là je ne vais pas rentrer non plus dans ce détail-là, mais voilà, bon, on peut faire des choses très très simples de ce genre-là. Et puis après, on peut faire des choses plus plus élaborées. On va essayer de modéliser euh, la distribution des, de ces animaux en fonction de paramètres de l'environnement. Alors, il y a plusieurs. Là, on a les données brutes de ces observations dans les Antilles ou bien ici euh, en Guyane. Donc là, ce sont des sternes, la sternes principalement. Ici, c'est un dauphin, le grand dauphin. Et l'exercice le, de modélisation, il, il essaie de tenir compte de plusieurs choses. D'abord, des variables de détection. C'est celles dont je parlais tout à l'heure, sur l'état de la mer. C'est l'état de la mer, c'est la turbidité. Donc, si l'eau est chargée en particules, ben, on ne verra pas tellement bien en transparence. Si elle est très claire, on verra très bien en transparence. Donc, ça va changer les conditions d'observation. L'éblouissement. Si on a du soleil qui éclaire d'un côté de l'avion et pas de l'autre, évidemment, eh bien, ça va changer les conditions d'observation d'un côté par rapport à l'autre. Euh, la couverture nuageuse. Voilà, tout un ensemble d'éléments qui vont euh, agir sur la détection des animaux. Et puis après, on a d'autres paramètres d'environnement qui sont des éléments plutôt géographiques, comme la latitude, longitude, distance à la côte, des choses comme ça, ou bien la profondeur, ou, ou bien voilà, des éléments environnementaux comme la profondeur, la température, l'anomalie de hauteur d'eau, enfin, des paramètres océanographiques ou bien euh, ce qu'on appelle euh, physiographique, c'est-à-dire la profondeur au, au lieu d'observation ou la pente au lieu d'observation. Et en analysant les corrélations qu'il y a entre tous ces paramètres et les vraies observations, ou bien les absences d'observations, eh on peut faire des modèles d'habitat. Alors, l'exemple qui est là, c'est juste aux Antilles. Donc, euh, dans l'analyse qui est faite, on voit quelles sont les variables qui expliquent le plus l'observation. Donc, parmi celles qui expliquent le plus, il y a l'état de la mer. Donc, ça, on le sait dès le début, que l'état de la mer, plus il est mauvais, moins on voit de choses. La distance à la côte est, une, est un point important. Et puis après, des éléments euh, océanographiques comme la pente, la profondeur et la distance au front, c'est-à-dire les zones de, de contraste euh, de, entre des masses d'eau. Alors, on peut faire ça, cet exercice-là pour différentes espèces, pour chacune des espèces pour lesquelles on a suffisamment d'observation. Donc par exemple, ici, toujours aux Antilles, les fous, les sternes brunes, donc ici surtout la sternes les pailles en queue, donc c'est un, un oiseau. Euh, qu'on appelle aussi des fois le phaéton, c'est la même famille que les fous, et puis les cétacés. Et on voit qu'ils ne sont pas tous répartis de la même manière. Donc il y en a certains qui sont plutôt dans le nord de l'archipel, plutôt dans le sud, plutôt sur la pente côté atlantique, ou plutôt proche des îles. Voilà, en tout cas, on voit que chaque groupe d'espèces peut avoir des habitats préférentiels particuliers. D'accord Après, on peut... Là, vous oubliez ça, mais c'est juste pour dire que derrière ça, il y a un peu de mathématiques. On peut combiner ces modèles pour, dire, pour faire un modèle commun qui rassemble tous les endroits d'intérêt pour les prédateurs marins et qui combine à la fois les enjeux d'oiseaux, les enjeux de cétacés, des de tortues, etc. Et puis, à la fin, eh c'est ce modèle-là pour tout l'ensemble des prédateurs. Donc Là, on voit l'exemple des données brutes, ici, qui permettent de faire le modèle des cétacés. On peut faire des modèles pour autant de groupes taxonomiques, de groupes d'espèces qu'il y en a, donc le stern, autres espèce d'oiseaux, etc. Ça permet de faire un modèle collectif pour l'ensemble des prédateurs. On peut faire la même chose pour les activités humaines. Ici, ce sont les pêches. Et puis, on peut croiser l'un et l'autre pour voir où sont les zones où il y a à la fois activité humaines et espèces à enjeu pour identifier les zones prioritaires de conservation. D'accord Voilà. Donc, ça, c'est pour juste pour dire à peu près quel est l'esprit général de, des analyses. Ensuite, quelques... Résultats plus globaux pour voir un peu des choses dans, dans les différents grands secteurs qu'on a rencontrés. Donc là, vous avez une donnée très, très simple qui est ce qu'on appelle le taux de rencontre. C'est-à-dire que dans l'ensemble des territoires couverts, là, on voit les Antilles, la Guyane, l'océan Indien ici avec la Réunion, ici les îles Éparses, tout ça, Mayotte. Et puis à ça s'ajoutent quelques territoires d'autres pays de la même région, les Seychelles, Madagascar, les Comores, Maurice. Là, c'est la Polynésie et là, c'est la Nouvelle-Calédonie et Wallis. Donc, les zones couvertes ont été quadrillées. Et donc, dans chacune des cellules, on fait simplement le rapport, le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d'observations. Donc, plus c'est rouge, plus c'est riche, plus il y a d'observations par kilomètre parcouru. Et donc, on voit, on peut faire avec ça des comparaisons toutes simples, assez directes entre des secteurs. Donc, par exemple, ici, entre Antilles et Guyane, on voit qu'il y a beaucoup plus de rouges ici qu'il y en a là. On voit que entre les grandes régions, bah, c'est ici le Canada du Mozambique où il y a les plus fortes densités, ou aussi aux Seychelles, qui n'est pas la France bien sûr. On voit que la Polynésie qui est là est particulièrement pauvre en général, avec des zones très très pauvres dans le sud. Donc toutes les cages blanches là, c'est pas des cases qu'on n'est pas visité, c'est des cases qu'on a visité et il n'y avait rien. Voilà, donc euh, beaucoup de voilà des très très faibles densités par là. Au nord, beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc on peut faire des comparaisons comme ça. Ça c'est pour les cétacés. Ici, c'est pour les oiseaux, même logique, et on voit qu'on a un peu les mêmes structures, avec des zones très riches ici, toujours dans le canal du Mozambique, les Seychelles toujours, le nord de la Polynésie aussi, mais pas le sud, la Nouvelle-Calédonie, beaucoup, voilà, on peut faire des comparaisons de ce genre. Pour finir, sur les, euh, sur les modèles d'habitat, ici, c'est des exemples de, de modèles de... C'est-à-dire que là, on peut modéliser, on n'est pas uniquement, par rapport aux cartes précédentes, là, on est uniquement dans les cellules où on a fait des vols. Et puis, à partir de ça, on peut analyser les corrélations qu'il y a entre les observations et les paramètres de l'environnement pour prédire là aussi où on n'a pas volé. Donc, par exemple, pour l'océan Indien et la Polynésie, pour les dauphins d'un côté et les grands plongeurs, c'est-à-dire cachalots et baleines à bec de l'autre, eh on peut voir les zones qu'on a survolées, et puis, entre les zones, on n'a pas survolé, mais on peut quand même faire des prédictions de ce qui devrait y avoir. Et donc, on voit ici, Alors on, voit, on peut faire des comparaisons entre les régions, parce que c'est les mêmes échelles, ou entre les groupes, c'est aussi les mêmes échelles. Donc, on voit déjà que l'océan Indien, de manière générale, est beaucoup plus riche que la Polynésie en matière de dauphins. Euh, à l'intérieur de chacune des régions, il y a des sous-ensembles plus riches, comme ici la partie équatoriale ou le canal du Mozambique, et des sous-ensembles plus pauvres, comme ici la Réunion et Maurice. Même chose pour la Polynésie. Dans ce contexte de Polynésie, les marquises sont particulièrement riches et les australes sont particulièrement pauvres. Les australes, c'est la zone de toutes les eaux couvertes qui est la plus pauvre en grands prédateurs. Après, on peut voir ici, sur les grands plongeurs, qu'il n'y a pas autant de contraste que pour les dauphins. Donc, on voit qu'il y a presque autant de grands plongeurs un peu partout dans la zone de l'océan Indien. Et il n'y en a pas beaucoup moins dans la zone de la Polynésie. Donc ce sont des animaux qui sont moins sensibles que les dauphins à la, à la production de surface et qui vont s'alimenter en profondeur dans des zones ou euh, des profondeurs où, finalement, il y a une, un peu partout euh, à peu près les mêmes quantités de, de proies. Voilà. Donc, on fait ce genre de choses. Euh, et on va... Passer le petit film. Voilà. Donc on va faire un petit euh, petite interruption là de la projection et je vous passe euh, un petit film très rapidement qui dure un, un petit quart d'heure. C'est pas celui-là Oui, pardon. Excusez-moi. Il est par là. L Observation à gauche, est un gros cétacé, je le vois d'assez loin, je pense que c'est un cachalot, donc il est assez loin, je vais te donner l'angle, il est à 32, il y a qu'un seul individu, ce qui m'a permis de le voir c'est le souffle, donc tu as un code spécial pour le, tu vois, tu as la liste des codes ici, Q. donc souffle c'est 2-3 en fait. On a fait près de 500 heures de vol, 40 000 nautiques. Des milliers d'observations, plus de 200, je crois, d'observations de cétacés, donc avec des espèces bon, qui étaient déjà connues, mais on a quand même, ça a quand même pas mal contribué à la connaissance de la répartition de ces espèces dans la zone, à une échelle qui n'avait euh, jamais été observée jusqu'à présent, à une échelle aussi euh, étendue. Le deuxième espace maritime mondial a une responsabilité particulière en matière de connaissance et protection de l'environnement. L'Outre-mer constitue 97% de son domaine et les eaux ultramarines abritent le plus grand nombre d'espèces protégées dont font partie les mammifères marins. L'Agence des aires marines protégées est un établissement public dédié à la protection du milieu marin. C'est elle qui a créé et financé l'émission REMOA. Ces missions ont pour but de recenser les mammifères marins sur l'ensemble des eaux françaises d'Outre-mer. Ici, en Polynésie française, la zone d'observation s'étend sur plus de 80 000 km. Les mammifères marins, c'est des espèces emblématiques, protégées par de nombreuses conventions internationales. Donc il est important que la France connaisse les estimations de population, leur répartition dans ces eaux. Mais ils présentent aussi un autre intérêt, c'est que c'est les bons indicateurs de la qualité du milieu marin. Placés en haut de la chaîne alimentaire, la modification des populations va traduire des modifications d'écosystèmes. Observer les mammifères marins, c'est une façon d'avoir une idée de l'évolution de l'écosystème sur des zones très vastes et jusqu'ici très très peu connues. La nouveauté de Remoa, c'est plutôt l'ampleur des zones couvertes. Couvrir des, des zones qui dépassent le million de kilomètres carrés en bateau, ça va prendre des années. Et donc on n'est pas dans ce que permet une observation aérienne, à savoir une image instantanée, globale, sur une très vaste zone. Première étape, Rayatea. Dans les îles de la société, une quinzaine d'observateurs achèvent leur formation. Leur mission, 110 jours d'observation aérienne pour identifier sans se tromper la faune pélagique. Et moi je suis passionnée par les, par les mammifères marins, je suis toute petite. J'ai déjà pas mal de terrain, j'ai travaillé en Méditerranée, j'ai travaillé au Canada. En fait je fais une thèse à Stockholm, donc assez loin en Suède, sur, en génétique des populations sur les, sur les baleines. Je travaille pour cette mission here, in the Jamais il y avait un programme aussi ambitieux qui couvre un endroit si large, si immense. Bah C'est pas mal d'avoir une image un petit peu à un temps zéro là. On va avoir une bonne photo de, de ce qui se passe dans la zone de Polynésie. Et bah si on recommence dans 5 ou 10 ans, euh, voir un petit peu l'évolution qu'on pourra noter au niveau de la présence des animaux, au niveau de leur, leur nombre, tout ça. Les observateurs là vont me donner maintenant leurs conditions d'observation. Donc je vous écoute pour l'état de la mer la turbidité et l'éblouissement. L'année dernière, ce qu'on faisait, c'est que c'est souvent le navigateur, ou celui qui en pose à côté, qui va prendre les photos, et qui va les prendre à partir des fenêtres des pilotes, parce qu'ils ont des petites fenêtres tempête, qui, qui peuvent s'ouvrir, et donc on peut sortir l'objectif, et à ce moment-là faire les photos. Les observateurs sont en place dans le riblobule. et le navigateur est chargé de, de, de rentrer toutes les observations annoncées par les euh, observateurs. Observation à droite, j'ai un phalep, dans la bande. Ok. Ce sont des débits moteurs euh, qui ont une longue, euh, qui ont une autonomie assez importante, qui peuvent nous emmener très loin au large. Comme on va aussi très loin au large, voilà, le risque zéro n'est pas là, n'existe hein, pas, hein, évidemment. Hein, même s'il est très limité, n'existe pas. Même si tu es tout seul, que tu n'as pas de canot, que tu dérives énormément par rapport au, moment, au point d'impact de l'avion, on saura où tu es à 50 mètres près. Donc, voilà, la, la problématique qu'on a nous, c'est euh, tu es sûr qu'on viendra te chercher, cool. tu es sûr qu'on saura où tu es, c'est juste que ça va prendre du temps. On va décoller face au nord, c'est là que c'est dégagé. On va descendre directement à 600 pieds, se mettre en effort à 90 nœuds, et puis cap sur Fatoukou, on fera un peu d'observation autour du rocher à ce moment-là. Vous n'avez pas trop chaud derrière Oh, ça, ça, va, va, ça va, va, ça va, ça va. Alors, c'est pas désagréable. Je longe la côte d'Imaoa pour remonter vers euh, le nord, vers Pateleau-Cou. Ok, euh, j'ai deux Jigis en dehors de la bande. Observation la à droite, marche. deux fois. J'ai une dizaine de sul, -sul et une dizaine. Une Observation de à droite, Noddy. trois fois. Un sul, -sul dans la bande. Euh, une dizaine de Nodi et deux Jigis dans la bande. Ah, on tourne un peu. Ah, là je mets le cap direct sur le C6-10. D'accord. Ah, ils sont ouais. à gauche là. Ouais, on est dessus. Ah, il y en a partout à gauche encore. Oh là là, ouais. Du... Ah. Récapitule. Ouais, Wouah, génial. C'est 2, 3, 4, 5. On est sur le logging. Génial. Je te donne. un... Oh là là, ça continue. Wouh. En fait, hein. oh, wow, wow, wow. wow. Magnifique. Magnifique. Wouah, encore ici. Oh là là, c'est énorme Tiens, ah, j'ai un autre tour, là. Magnifique, là. On va en refaire un passage. Là. Ah, ok, on va refaire un circuit back, euh, Guillaume. On est ah, je te de donne un temps. angle quand même. Ouais, vas-y, je t'écoute. Euh, 61. Ok. Et quelle, euh, quelle quantité d'individus Voilà, moi, j'ai je, je, je dirais une centaine, hein, ouais. peut plus, hein. Quel est ton cul, Thierry euh, L'originalité eh, si euh... ouais, okay. de cette campagne REMOA repose sur l'échange permanent que les scientifiques ont instauré avec les populations locales. Dans toutes les îles où ils se sont posés, les équipes avaient à cœur de rencontrer les habitants et les élus afin de partager les premiers résultats. Donc la mission euh, voilà, a démarré en janvier la société, ensuite les australes, on a couvert l'ensemble des toits jusqu'au Gambier et se termine aux marquises. Pour rappel, il y a trois avions, trois équipes qui ont été déployées pendant quatre mois. Vous allez voir qu'on qu a quand même réussi à couvrir pas mal la zone. L'échange avec la population, c'est l'autre visage de cette campagne. Sur l'ensemble de la Polynésie française, près de 2000 élèves ont partagé leurs impressions avec les chercheurs. Emmanuel et Jean-Luc veulent sensibiliser les jeunes Polynésiens à la biodiversité marine et le rôle essentiel que joue la mégaphone. Ouais, et bien on arrive à les voir à 200 mètres d'altitude. C'est une mission scientifique mais avec un, un fort enjeu humain parce que je suis pas dans un volet purement scientifique, je cherche à acquérir de la connaissance pour qu'il y ait une appropriation par les élus, la population, les décideurs, pour qu'ils gèrent ou qu'ils décident des modes de gestion ou de protection, s'ils le veulent, de leur milieu. Donc je suis pas dans un exercice académique. Là, dès le départ, il doit y avoir un contact avec la population. C'est ici, aux Marquise, malgré une météo exécrable, que les scientifiques ont fait le plus grand nombre d'observations. Avant, plus on allait vers le large, moins on avait d'informations. Une Ré réalité qui est en train de changer. Les observations s'achèvent, la mission Rémois est une réussite. Ces jeunes chercheurs en auront pour des mois à analyser toutes ces données. Nous, dans les campagnes rémois, l'espèce cible, c'est quand même les cétacés, hein, c'est ce qui nous intéresse. Il y avait une vingtaine d'espèces qui avaient déjà été signalées en Polynésie, euh, mais vraiment, c'était des témoignages, etc. Il n'y avait aucune information sur leur abondance, sur leur distribution, euh, de la côte vers le large. En plus, les campagnes, on couvre quand même le large, donc là, il n'y avait aucune donnée. Donc là, ça a été un premier, euh, un premier état des lieux. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder chacun des secteurs, on voit qu'il y a des différences et euh, ça va être intéressant après euh, de mettre en relation euh, bah, les qui ont été observés dans chacune des zones, les abondances avec les caractéristiques environnementales de chacun des archipels, caractéristiques océanographiques, et d'essayer de comprendre, Voilà, ici par exemple aux marquises, on a à peu près toutes les espèces qu'on a vues dans les autres archipels, aussi bien des grands plongeurs que des delphinidés, etc. en abondance, enfin en abondance en tout cas, en taux d'observation beaucoup plus important. Ça, ça sera la phase après la campagne d'analyse et de traitement des données. Toutes les équipes sont épuisées. L'effort était soutenu, quotidien, éprouvant. À l'heure du bilan, les esprits sont pourtant en éveil. Certains résultats sont tout à fait surprenants. Les résultats, ils montrent quelque chose qui est assez inattendu. C'est-à-dire une variation entre le sud-ouest et le nord-est de la zone, avec un petit nombre d'espèces du côté des australes, par exemple, euh, plutôt des grands plongeurs, des, des grosses bêtes, hein, c'est-à-dire euh, baleines à bec, euh, cachalots. Et ensuite, quand on va monter vers les marquises, on va trouver d'abord beaucoup plus d'observations, cinq fois plus d'observations. Un nombre d'espèces qui, de quelques espèces, va passer à 15, ce qui est énorme, enfin beaucoup plus important. Et euh, l'apparition de petits delphinidés qui fréquentent donc aussi la zone côtière. Ces répartitions, qui sont un peu surprenantes pour certaines, il va falloir comprendre pourquoi les espèces étaient là, comparer les zones entre elles, et de cet état des lieux, quand on reviendra dans 5 ans, on ne sera plus du tout comme quand on est venu la première fois où nos connaissances étaient très faibles. Donc on a un socle de connaissances qui va nous permettre d'avoir une vraie stratégie de suivi. Et là, on va aborder quelque chose qui est tout aussi intéressant, c'est les modifications des écosystèmes. Est-ce que les populations ont changé Est-ce que la répartition a changé Est-ce que le nombre d'espèces a évolué aussi Cette campagne REMOA constitue désormais une véritable base de données scientifiques au service de la gestion de cet espace maritime exceptionnel. Je reviens à la présentation, du coup. Donc, plafier, oui. donc euh, ce qu'on a vu dans le film résume un petit peu, voilà, à la fois la méthodologie, l'esprit général, euh, la campagne, une des quatre campagnes, celle de Polynésie. Euh, ce qui vient juste après, c'est la dernière, celle qui a été faite euh, cet hiver, qui est en cours d'analyse. Donc, euh, vous allez voir juste des données extrêmement brutes donc, qui concernent la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Juste pour se rendre compte comme ça, de manière... Qu'est-ce qui ressort juste quand on quitte le territoire visité qu que, voilà, Quelles sont les impressions qu'on peut avoir avant même que les analyses commencent Donc voilà des cartes très, très brutes de position des, des cétacés. Donc on voit la Nouvelle-Calédonie, on voit les îles Loyauté qui sont juste au nord. Et plus haut, dans le nord-est, on voit les, le sud des Vanuatu, les Nouvelles Hébrides. On voit les, les transectes qui ont été couverts. Et déjà, à première vue, chaque petit pictogramme est une espèce, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des espèces de cétacés, mais on voit qu'il y a un très grand nombre d'espèces différentes. Donc quelque chose de très, très net, très frappant, c'est que la Nouvelle-Calédonie, ça a été un des territoires où la diversité de cétacés est la plus élevée, y compris des grandes espèces comme des grandes baleines. Donc ça, c'était une première chose. À l'intérieur de ça, quand on regarde un peu plus, on voit qu'il y a aussi beaucoup, parmi eux, beaucoup de, de grands plongeurs, donc des, des cachalots, c'est les, les pictogrammes en forme de cachalot, justement, euh, qu'on voit sur les pentes, etc., Des baleines à bec aussi. C'est aussi un endroit où euh, il y a eu une très grande diversité, là encore, c'est pas analysé, c'est vraiment quelque chose de très brut, euh, de requins et raies. Donc euh, on ne peut pas aller jusqu'à identifier les espèces, mais de, depuis un avion, on voit quand même très bien... Euh, Requins baleines, par exemple, les requins marteaux, les, les grands requins pélagiques, etc., les raies aussi. Donc, on a une assez, grande, enfin une assez bonne capacité à avoir des, des catégories différentes. Donc, là aussi, grosse, sur, grosse surprise, enfin pas forcément une surprise, mais en tout cas, une information qui sort déjà des données brutes. C'est une grande diversité de, ces, de tout ce groupe taxonomique et une assez grande abondance, en tout cas plus qu'ailleurs. Les analyses seront faites plus tard. Et puis, Wallis et Futuna, c'était un, un territoire, donc c'est à 2000, 3000 km euh, plus à, à l'est. Euh, c'est un peu à mi-chemin entre Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. C'était un territoire qui, euh, sur un inventaire, qui avait été fait, une synthèse, qui avait été faite par des Néo-Zélandais il, il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Euh, c'était en quelque sorte le, le trou noir dans la connaissance des cétacés du Pacifique, avec une seule espèce officiellement, décrite comme étant présente. Alors ça ne dénotait pas la réelle abondance ou diversité, mais réellement le manque de connaissances. Et donc euh, ce qui a été fait après, l'hiver dernier, a permis de montrer là aussi une assez grande diversité d'espèces. Euh, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais parce que les analyses sont encore à faire. Mais euh, donc dans ce cas-là particulier, on était vraiment... Euh, à peu près à un niveau zéro quoi, de la connaissance des, des cétacés et de la mégafaune hein, de cette région-là. Et donc, ça a permis de faire un, un point initial important. Voilà pour les campagnes. Euh, et maintenant, je vais laisser la parole à, à Pierre pour euh, la partie euh, communication auprès de la population. Voilà, parler parlez du programme. Alors, ce, ce volet-là, c'est devenu progressivement une marque de fabrique de l'Agence pour ses différents programmes de connaissance on l'a fait donc sur Rémois progressivement, et je vais vous expliquer ce qui a été fait. On l'a fait, pour ceux qui étaient là, pour la projection du film sur les marquises. C'était une, une campagne océanographique qui avait été faite en marquise. Il y a eu une, une conférence qui a été donnée ici en 2012. Et on avait expliqué aussi comment on avait sensibilisé les gens autour de cette campagne, même en les faisant intervenir sur la programmation de cette campagne. Comme Il y a des zones côtières et des zones au large. On leur avait demandé de nous identifier deux ou trois sites. On en avait beaucoup plus. Deux ou trois sites sur lesquels ils avaient envie qu'on aille et pour de bonnes raisons. Donc il y avait eu débat avec eux, dialogue. Et effectivement, la campagne était venue sur deux ou trois sites qui nous avaient indiqués, Et on, avait, on était intervenu auprès des populations et des scolaires avant la campagne et ensuite après la campagne. C'est-à-dire qu'à chaque leg on leur expliquait pourquoi on était là et ensuite on leur disait qu'est-ce qu'on avait trouvé. Donc petit à petit, voilà, il y avait une appropriation des résultats. Et donc c'est un volet qui est extrêmement important. Et ça devient un peu la marque de fabrique de l'agence dans ces grands programmes d'exploration ou d'acquisition de connaissances. Avant, on ciblait plutôt les administrations, les services techniques de l'État, enfin, les gestionnaires, les politiques, ceux qui pouvaient décider. Et on s'est rendu compte qu'en fait... Ce travail de vulgarisation de médiation scientifique était fondamental pour l'Agence des aires marines protégées et que ça correspondait à une de nos missions, c'est-à-dire qu'on a agrandi un petit peu notre périmètre en disant que c'est une de nos missions que de communiquer, que d'informer, que de discuter, que de dialoguer, que de vulgariser la connaissance. Donc ici, le sujet, c'est donc il faut, faut connaître pour gérer, c'est sûr, mais il faut aussi faire connaître pour faire partager les savoirs et en fait faire adhérer et participer sur les enjeux de conservation, sur les démarches qui seront faites. On ne peut pas gérer véritablement euh, s'il n'y euh, a pas un accord minimum au moins, ou une compréhension, une identification commune des enjeux. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas mettre des règlements, etc. Ça ne marchera pas. Donc il faut pouvoir euh, expliquer alors expliquer les connaissances qu'on a acquises, les problèmes qu'on s'est posés, les limites de cette connaissance. Mais en tout cas, c'est fondamental de pouvoir l'expliquer. Il va falloir s'habituer aussi à différents publics peut le faire avec un public universitaire. Ce ne sera pas la même chose que si on s'attelle si au grand public. Et puis, ça dépendra aussi euh, du type de civilisation, du mode de, du mode de transmission des savoirs, etc. Il va falloir s'adapter à ça. Donc, euh, au-delà des, des rapports, des cartes, enfin, de, de tout ce qu'il faut et de tout ce qui est euh, le cœur de notre métier, ben, il va falloir donc euh, faire entrer dans, dans les programmes la médiation et la vulgarisation scientifique. Alors, on a commencé dès le début. Hein, donc, euh, ça, c'était... Euh, quelque chose qui a été fait par la première campagne. Vincent a indiqué qu'en 2008, on a travaillé aux Antilles et ensuite en Guyane. Donc oui, petit à petit, il y a eu un certain nombre de documents pédagogiques. Donc ça, c'est tout petit, hein. c'est pour les 8-11 ans. Et c'est la, la, la, la, la toute première expérience de vulgarisation qu'on ait eue. Donc c'est une, une association qui travaille avec nous. C'est des documents qu'on utilise, qu'on a utilisés en Nouvelle-Calédonie, qu'on a utilisés ailleurs, en les adaptant, bien sûr. Et puis, euh, on est allé sur des, des actions pédagogiques mieux ciblées. Alors, on peut expliquer la technique, ce qu'on fait, etc. Et puis, euh, en fait, on va faire des animations scolaires et puis aussi euh, des réunions publiques. Donc, euh, pour la Polynésie, voilà, dans le film, on parle qu'à peu près 2000 personnes ont été sensibilisées à cette campagne. Donc, euh, on a travaillé sur tous les niveaux, les écoles primaires, les collèges, les lycées, et puis aussi des réunions publiques. Au début, ça avait commencé un peu petit, c'était un peu les jours de pluie, ou plutôt les jours où on ne pouvait pas voler parce qu'il y avait trop de vent. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un programme. Quoi. Voilà, et c'est un programme. Désormais, cette action-là fait partie intégrante du programme. Donc ça, c'est ce qui a été fait en, en Polynésie. Et puis ça, c'est ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, Lifou, c'est un petit paradis. Ça fait partie des îles Loyauté euh, à l'est de la, la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on a beaucoup travaillé. Et puis, Koumak, Nouméa et Wallis. Donc voilà, donc, plein d'actions au niveau des scolaires. Et puis, bah, maintenant, on va vous parler du, du bilan et des perspectives. Et euh, sur le bilan et, et les perspectives, déjà, on peut tirer un certain nombre de renseignements. Ces renseignements, donc, euh, voilà, au-delà de, de l'expérience « Bonjour, je vais faire une campagne en Martinique ». On est allé un peu plus loin. Donc on a appris en marchant, parce que personne n'a jamais fait un effort... De cette taille-là, on s'est appuyé sur des protocoles, on s'est appuyé sur des choses qui ont été faites en Europe, mais jamais à cette échelle-là, jamais sur des surfaces pareilles. Et donc ça posait un certain nombre de problèmes. Alors toutes les... on a appris un certain nombre de choses, d'abord pour concevoir la campagne, pour se donner les moyens de le faire, un avion, deux avions, trois avions, pourquoi, etc. Quelles équipes former des équipes Ensuite, sur les analyses, sur la valorisation la dissémination des résultats, ça, je viens d'en parler. Et petit à petit, oui, on s'est rendu compte qu'on avait mis les pieds dans un truc qui était très gros, très grand, euh, impressionnant, et qu'il bah, ne fallait pas avoir peur et qu'on n'avait pas trop intérêt à regarder derrière nous en disant si on avait su, on n'aurait pas fait. L'importance de l'approche régionale. Au début, oui, on a fait seulement les, les Z2E des Antilles, par exemple. Vous vous rappelez, on, Vincent vous a montré, et puis il y a un grand trou au milieu. Alors au milieu, c'est la Dominique, et puis c'était pas une Z2E française. Donc, on est passé autour. C'est un peu dommage. Bon, maintenant, c'est en train de changer. On, on va vous en parler. Et puis, euh, que euh, cette acquisition de connaissances, maintenant, qu'on pouvait comparer les choses, on peut définir des priorités, on peut comparer. Et donc, euh, oui, on a, on a quand même euh, bien avancé euh, la connaissance, puisque euh, c'était quasiment inexistant. Et là, on commence à voir pas mal de choses. Et vous allez voir la, la valorisation des résultats qui a été faite. Et puis, c'est Vincent qui a voulu rajouter ça en disant que c'était un choix très audacieux. Je ne sais pas si, à l'époque, on savait que c'était un choix audacieux. Oui, peut-être maintenant, on s'en rend un peu plus compte. Et puis, euh, certains voient les budgets en disant oh « là, là, là, dans quoi on met les pieds ?». Maintenant, il faut continuer, il faut surtout continuer. Et maintenant qu'on a commencé, il faut continuer et, et il faut avancer. Donc, je vais laisser euh, la parole bientôt à Vincent. Je vais juste dire que euh, voilà ce qu'ont apporté euh, Rémoa et Sam. Donc, vous avez ici l'état des... Alors, vous oubliez euh, tous les ronds et vous prenez des couleurs. Et voilà, ça, c'était avant la campagne, avant les campagnes Rémoa, l'état des connaissances. Et vous voyez que dans notre zone tropicale, celle où il y a nos, nos ronds, hein, c'est là où on a travaillé, ben en fait, il y avait zéro connaissance, il y avait zéro manip, il y avait rien, ou presque rien. Vincent a donné l'exemple tout à l'heure de, des connaissances sur Wallis et Futuna. Ben finalement, maintenant, on a un petit peu avancé. Et puis, euh, on a tellement avancé que maintenant, ça a été euh, traité euh, par l'équipe de, de Vincent, et que maintenant, on va vous expliquer ce qu'on peut dire sur l'écosystème sous-jacent. Là, je prends le relais. Alors, l'écosystème sous-jacent, vous avez déjà vu ce petit cartoon au début. Donc, pour défendre l'idée que surveiller et voilà, suivre les, les espèces de la mégafaune, c'est important pour ces espèces elles-mêmes, mais aussi c'est important en ce qu'elles nous apprennent de l'écosystème, et notamment des, de la chaîne alimentaire qui se trouve en dessous, des ressources alimentaires et de la qualité de ces ressources, etc. Et donc, on a travaillé dans cet esprit-là euh, en, en se disant que, euh, ici, on a trois, trois grandes catégories de, de cétacés, je ne sais pas si vous les reconnaissez. là. Donc, il y a un dauphin, il y a un cachalot, et puis, il y a un globicéphale. Après, il y en a d'autres organismes aussi. Mais au moins, sur les cétacés, euh, dauphins, cachal... dauphin, cachalots, globicéphales, on les a mis dans trois grandes catégories. Euh, donc, euh, sur des bases de leurs besoins énergétiques. Donc, on, on a, on, par des connaissances qui viennent d'ailleurs, notamment de la littérature, on, on sait que les dauphins, en général, ont un mode de vie qui est, plus coûteux énergétiquement que les globicéphales, qui sont des animaux plus gros, qui plongent plus longtemps, qui économisent l'énergie, etc. Et qui eux-mêmes sont euh, plus coûteux que les grands plongeurs, comme les cachalots, qu'on voit ici, ou les baleines à bec, qui sont les animaux qui plongent les plus longtemps, euh, les plus profonds, et qui, pour permettre ces très longues apnées, ont des modes de vie les plus économiques possibles. Donc, ils, euh, ont une nage très peu... Euh, euh, qui va enfin, être très économique, qui leur permet de tenir longtemps sous l'eau à la recherche de proies très profondes. Donc l'idée qui est derrière ça, comme on a voulu tester, c'est que les euh, petits dauphins euh, devraient être plus sensibles à la production biologique dans les océans, donc devraient être plus étroitement associés aux zones les plus riches, tandis que les grands plongeurs pourraient se permettre d'explorer même des zones pauvres, puisque étant moins... Euh, euh, moins, ayant un mode de vie plus économe, eh bien, ils peuvent se permettre d'aller explorer des zones moins riches, avec des proies plus dispersées, moins accessibles, etc. Donc c'est ça qu'on a, euh, qu a voulu tester. Et donc, euh, juste quelques, quelques cartes vite fait. Euh, cette fois-ci, on, on se retrouve dans l'ensemble de, euh, enfin, de la zone tropicale mondiale. On voit... Euh, à l'époque, on n'avait que trois régions couvertes. Donc, il y avait Guyane dans l'océan Atlantique, Polynésie dans le Pacifique, et le sud-ouest de l'océan Indien dans l'océan Indien. Et donc, l'analyse des, des densités de petits dauphins par rapport aux paramètres environnementaux qu'on a fait dans ces secteurs-là, eh bien, ça nous a permis d'extrapoler dans l'ensemble de l'océan les prédictions de densité qu'on devrait trouver dans les océans qui ont des caractéristiques Physique, chimique, biologique, similaires à celles des secteurs qu'on a échantillonnés. Et c'est pour ça que cette carte, elle a beaucoup de trous. Euh, les trous, c'est des parties de l'océan tropical dans lesquelles les caractéristiques sont différentes de celles que l'on a échantillonnées, donc dans lesquelles on n'a pas fait de prédiction. Et c'est pour ça que toutes les zones est des océans, l'est du Pacifique, l'est de l'Atlantique, qui sont des zones de remontée d'eau froide, euh, très très productives, mais c'est des, des écosystèmes qu'on n'a pas du tout échantillonnés, donc on ne fait pas de prédiction dedans. D'accord et donc, ce que l'on voit là-dessus, c'est que les, les petits dauphins, voilà, les, les, les petites espèces de dauphins, celles qui sont supposées être les plus énergivores, euh, eh bien, on va les trouver, euh, on devrait les trouver en abondance dans les systèmes réellement équatoriaux, parce que ce sont des zones plus productives que le reste des zones tropicales, et dans quelques régions, comme par exemple euh, la mer de Chine, euh, l'ensemble d'Indonésie, Papouasie, etc., le nord de l'Australie. Alors que dans d'autres secteurs, par exemple, le sud de, du Pacifique sud, là, on a les zones les plus faibles densités, qui sont les zones, euh, pro, probablement, la production euh, biologique euh, à proximité de la surface est la plus faible. Ensuite, si on regarde les, les globicéphales, c'est ceux-là. Donc, on voit un peu le même schéma, mais avec peut-être moins de contraste. Et quand on voit les grands plongeurs... Eh bien, on voit qu'il y en a nulle part beaucoup. Enfin, il y en a toujours beaucoup moins, normalement, que des, que des petits dauphins. Mais euh, on voit qu'il y a moins de contraste et que dans des endroits euh, plutôt pauvres, eh bien, il en reste toujours euh, quand même un peu. Et donc, paradoxalement, dans les endroits les, euh, les plus pauvres de l'océan, on se retrouve dans des situations où euh, ces grandes espèces-là sont presque plus abondantes que les petits dauphins. C'était le cas, par exemple, aux Australes, où on a plus d'observations de cachalots, de baleines à bec, que de dauphins de surface. Voilà. Je repasse la main à Pierre pour les deux, les deux dernières... Alors, un effort conséquent, vous l'avez vu, tant pour l'acquisition de données, que pour le traitement des données, et puis... Euh, euh, l'utilisation de ces données pour des modèles de prédiction, etc. Mais donc beaucoup de connaissances, un gros travail. À quoi a servi ce programme À quoi il a servi pour l'instant, dans cette phase-là En fait, il a été utilisé pour notre métier. Notre métier, c'est de définir, de préciser, de gérer, ou d'aider à gérer des aires marines protégées. Donc il a servi dans différents endroits. Il a servi pour le sanctuaire marin à Goa. Vous avez ici là, donc, des posters sur Agoa Vous avez aussi des plaquettes sur agoa c'est un sanctuaire de mammifères marins qui est installé donc, dans la Z2 euh, Antilles, c'est-à-dire Martinique-Guadeloupe, et euh, quelques îles un peu plus au nord, euh, communes aux, aux Antilles néerlandaises. Donc vous vous en trouverez. Donc il a servi, lui, de support pour euh, préciser les connaissances sur le sanctuaire à Goa, aider à le construire ou à le justifier son existence, et puis avoir un socle de connaissances qui vient compléter ce qui avait été acquis par d'autres méthodes, par bateau, par observation, euh, par suivi des échouages. Donc ça a déjà été appliqué pour, euh, comme base de connaissances sur le sanctuaire à Goa. Et ça, ça nous met euh, ouais, il y a à peu près 3-4 ans. Voilà. Ensuite, euh, sur les marquises. Alors sur les marquises, je parlais de la campagne océanographique. Donc en 2011, il y a cette campagne mammifère marins Remoa, qui montre que les, que les marquises, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche au niveau euh, des populations de mammifères marins et des oiseaux. On l'a vu tout à l'heure. La campagne océanographique Marquise va montrer aussi euh, des spots de biodiversité et surtout un écosystème protégé remarquable, puisque les scientifiques disent que ça pourrait être une référence mondiale. Donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec un taux d'endémisme, des espèces spécifiques à la zone, etc. Et donc l'ensemble de ces données-là et l'ensemble des données REMOA, c'est quelque chose qui a été euh, utilisé pour le montage du dossier de, de, de demande d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité des Marquises, avec la partie marine qui jusque-là n'avait pas été prise en compte. Donc ça, c'est un dossier qui est en cours. Et euh, si c'est un dossier qui est assez long à monter, qui est assez lourd, qui a des avancées, des reculs, etc., on est beaucoup dans de la politique, on est beaucoup dans des, dans des trucs complexes. En tout cas, il euh, y a un projet de grande air marine géré sur les marquises qui, lui, avance, avance même très vite et ça devrait bientôt sortir. Et là, euh, la base de connaissances euh, rémois a été extrêmement importante dans l'utilisation, euh, pour, euh, pour appuyer le dossier. Et puis sur la mer de Corail. La mer de Corail, c'est la plus grande aire marine protégée. Je ne sais plus à combien de millions de kilomètres carrés on en est. Un million de kilomètres euh, carrés. Bon, il va falloir gérer tout ça. Il va falloir trouver des objectifs, etc. Et puis il va falloir gérer. Simplement, c'est que les connaissances qui ont été acquises sur MOA ont permis d'alerter euh, sur certaines zones sur lesquelles il y a des enjeux pétroliers et miniers extrêmement importants, notamment dans le sud-ouest euh, de la ZE de Nouvelle-Calédonie. Et donc là, ça a permis de mettre au moins un warning en disant « Là, on a, des, on a pas mal d'espèces de mammifères marins et d'oiseaux, donc voilà on ne peut plus dire que c'est des terres incognitas, on fait ce qu'on veut, simplement, on vous demande, enfin, on souhaiterait que vous en teniez compte. » Donc voilà, c'est rentré dans, dans les débats. Et puis, pour la gestion des parcs naturels marins, on a... Deux parcs naturels marins dans l'océan Indien. Vous avez vu la richesse dans le canal du Mozambique, tant dans le nord et surtout dans la partie centrale du canal du Mozambique. Mais disons dans le, dans le nord du canal du Mozambique, on a deux parcs naturels marins. On en a un à Mayotte et puis on en a un autre à Glorieuse. Alors Glorieuse, c'est un petit peu plus sauvage, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux, trois gendarmes qui regardent de loin une pêche plus ou moins illégale se développer. Euh, mais par contre, c'est un milieu exceptionnel et euh, ce que nous, on a vu, euh, c'est aussi exceptionnel par euh, les mammifères marins et les oiseaux et, et autres euh, mégafaunes qu'on a pu y observer. Donc voilà, Donc, ça, c'est rentré dans les plans de gestion, dans les actions de gestion de ces deux parcs naturels marins. Donc déjà, une, utilisation, une première utilisation de ces résultats. Et puis, euh, bah, l'histoire n'est pas finie. Donc effectivement... Euh, on a déjà on a fait un premier tour. Alors, ça nous a pris 8 ans, un peu long. On a eu des problèmes administratifs, budgétaires, etc. On aurait pu le faire en six ans. Bon, Mais euh, voilà, on l'a fait. Et donc, maintenant, ben, comme promis, on va démarrer la phase 2. Et la phase 2, ben, on recommence. Alors, évidemment, là, on ne part pas sans rien. On a pas mal de connaissances. Ça va être, j'espère, un suivi plus light, un suivi avec des plans de vol qui vont tenir compte de cette base de connaissances, avec peut-être des cibles qui vont être identifiées. Et voilà, donc ben, ça démarre, et ça démarre euh, très vite, puisque euh, si on a fini en janvier 2015, ouais, les avions sont venus fin janvier 2015 à leur base. Euh, ben voilà, on va démarrer en août-octobre 2016 euh, le nouveau cycle avec Anti-Guyane. Et puis, euh, donc, euh, ben, je vais en terminer là. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce programme REMOA, c'est une coproduction. Alors, c'est une coproduction, certes, Agence des aires marines protégées et, et Pélagis. Mais c'est aussi. Il euh, y a un grand club Rémoa, en fait. Alors, il euh, y a un grand club Rémoa. Alors, il y a d'abord les, les différents services administratifs qui nous aident, les administrations, etc. Donc, il y a pas mal de monde derrière qui, qui nous suit. Mais c'est aussi euh, un réseau d'observateurs qui s'est constitué petit à petit. On a constitué ce réseau en commençant par les Antilles et la Guyane. Et petit à... au début, on n'était que deux ou trois. Hein. Enfin, moi, je n'y vais pas, je ne suis pas capable de les reconnaître et je suis mieux commune tout Mais bon, eux, ils étaient capables de le faire. On a commencé par deux ou trois personnes. Et petit à petit, on a formé des gens, on a formé des gens sur place, vous l'avez vu tout à l'heure de ce qui s'est passé en Polynésie. Et donc petit à petit, on forme des observateurs dans une zone, par exemple dans l'océan Indien. On va les retrouver parce qu'ils seront responsables d'équipes et que petit à petit, ils ont été bien formés et qu'on connaît leurs compétences pour nous aider en Polynésie. Après, c'est eux qui vont nous aider en Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc maintenant, on a des dizaines d'observateurs parfaitement formés qu'on connaît et qui demandent qu'à revenir à travailler avec nous. C'est important aussi pour la sensibilisation, la dissémination des résultats parce que, ben voilà, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, ben, avait, on avait travaillé avec des tribus et donc il y a des observateurs cana qui sont intervenus. Et ça, c'était extrêmement important. Donc des observateurs de cultures différentes, parfaitement formés à cette technique là et qui vont continuer à travailler avec nous. Donc c'est aussi ça, et moi, et je vous remercie.